Mama mimo, lui ayo, casse un tombe un pas prendre tombe oh, niens, tu pas prendre tombe oh, assieds-toi, tu veux pas pas prendre tombe, siège par ici, pas prendre tombe Dans ce village, nous avons des frères qui sont d'ailleurs, mais lorsque ces frères ont pris que leurs frères. Viens à Conadrebro qui se sont dépêchés pour être avec nous. Notre village, vous convenez avec moi, vit aujourd'hui un important événement qui marquera, j'en suis convaincu, son histoire. Il s'agit donc de la visite d'une éminente autorité politique de la Côte d'Ivoire dont la renommée n'est plus à démontrer. L'homme dont le charisme, le courage et la détermination dans le combat ont capté l'attention des jeunes et des moins jeunes au point de faire de lui leur idole. C'est ce célèbre syndicaliste d'antan, ce ton politique d'exception, que je voudrais qu'on puisse ici et maintenant acclamer à haut et fort. Monsieur le ministre, vous accueillez aujourd'hui dans ce village vous voir de si près, vous toucher du doigt, est pour nos parents de Konandir Kro et environ, presque un rêve rendu possible par votre simple volonté. C'est pourquoi nous voulons encore une fois vous exprimer notre joie infinie et vous témoigner notre reconnaissance pour ce déplacement en pays à bas. Monsieur le Président, les populations de Konandir Kro, tout comme celle de la Côte d'Ivoire et même le monde entier, ont suivi avec attention les moments difficiles que vous avez vécu dans le cadre de votre combat politique. Nous avons compati et continuons de compatir avec vous. Cependant, malgré cet épisode sombre, vous êtes retourné dans votre pays et au lieu de ruminer la récrimination et la vengeance comme l'auraient fait d'autres personnes, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour prôner la réconciliation. Papa, tu la soirée, mais il Avant d'être des politiques, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Euh, il a dit nous sommes d'abord le produit d'une nation. Nous sommes issus de nos familles différentes. Au-delà de la famille, nous avons entrepris des de relations euh, habitales à partir desquelles nous construisons nos vies. Voilà. Donc ces éléments doivent être très importants et, euh, et nous permettent d'envisager de, de, de, la vie au-delà des croisons politiques. Les frères doivent être ensemble. Et donc euh, faisons cet effort-là hein, de pouvoir être ensemble. Et notre pays euh, guérira euh, de ces de ses plaies. En tout cas, Charles, merci beaucoup. Merci à vous tous qui, euh, qui, qui l'accompagnez. Merci pour euh, votre présence ici. <cười> Tu te bats pour nous, papa, il a tu Pendant que je traversais le désert au Ghana lui il était à l'enfer. On avait jeté à l'enfer. Il a vaincu l'enfer. Il est au paradis même. Donc je parlerai. Mais je suis content que mon frère sache que je suis. Que mon fils sache que je si suis. Qu il ne peut pas passer. Ça s'arrête. I say, I want a a little bit of a little a little Mi ke propro me a se kazu mi anuma nakuio nakuio nakuio si chukala I don't moi j'ai dit merci à dieu pour ta vie oui, oui. Moi, là, quand moi j'étais petit oui. dans la télé je te voyais vraiment je savais pas que j'allais te voir aujourd'hui dans la vie tout tout nous nourri yeah, yeah. oh qui bénit, oh dieu qui bénit, oh Dieu. Dieu oh oh c'est oh qui dans la vie, on peut pas attaquer Il y a des gens dans la vie Il ne faut pas combattre Jamais Parmi ces personnes à bien coudre Ils l'ont fermé quelque part Et ils sont étonnés de le voir Ah oh la la je ne te pas parce que tu es fou. Dans la vie, il faut prendre les bonnes ensembles. Tu as toujours lutté pour nager vers les Ivoiriens. On est toujours derrière toi. Et sur le soleil, il va s'énerver. Rejoignez-nous au projet.